sexualité pendant la marche mondiale des femmes parce que comme toutes les femmes nous avons besoin, nous aimons recevoir des marques de tendresse et d'affection comme des hugs. Et le hug en plus euh, augmente notre système immunitaire et diminue notre stress. C'est gratuit, pas besoin de, de piles à recharger en plus.